J'ai longtemps pensé être un bon pro et un mauvais créatif. Et puis j'ai découvert le moodboard. Je crois que je suis resté un bon pro, mais devenu un meilleur créatif. Avant que ce glaçant ait fondu, vous aurez compris comment dynamiser vos présentations avec le moodboard. on va chercher l'adhésion, l'adhésion entre les, le terrain avec aussi le, le siège, adhérer, aller vers, vers on, on continue, on se booste, on se dépasse et on en fait des, des machines de guerre avec des, des, des, des auto-évaluations, des évaluations bon, qui vont quand même emmener vers des, vers des cadeaux des qu'ils étaient avec <rire> nous, C'est hein. <rire> qui, si euh... qui était là, des, des auto-évaluations hein. wow. if you, you work hard your, your dream will come true c'est quand même vachement important ça donc euh, aboutir à des, à des jolies choses à des, euh, le, le plan de route qui va permettre d'organiser un petit peu mieux les idées peut-être se retrouver face à des, à des murs à des, à des choses un peu complexes mais avec de l'entraînement avec de l'écoute et donc on va pouvoir grimper les étages on va pouvoir aller vers un, un nouveau monde hein, une, nouvelle, une nouvelle attraction et passer au-dessus de de ce, de ce mur et leur permettre d'aller travailler avec le sourire <rire> heureux de, heureux d'aller travailler